mm En fait, je trouve que toute la procédure est fascinante, surtout la plaidoirie. Je, je trouve ça vraiment génial de pouvoir s'exprimer, de pouvoir justement essayer de convaincre d'autres personnes que vous avez raison, en plus des textes. Et je trouve que tout le combat en fait est très intéressant à voir. et bah, Du coup, ça me pousse encore plus dans mon envie de, de devenir avocate plus tard. Le but a été d'encadrer les étudiants, d'abord pour la préparation de leur mémoire en défense, ensuite pour la préparation de la plaidoirie. En 30 secondes, le cas, c'est est-ce qu'on peut demander à une collectivité de prendre une mesure générale de police pour euh, résoudre un problème individuel euh, qui est un problème de pathologie liée à la pollution de l'air et euh, bah, aujourd'hui les juges ont dit non. D'un point de vue général on va dire de, euh, eh bien de se projeter euh, professionnellement dans les fonctions d'avocat, de magistrat, euh, euh, de, de réaliser un exercice pratique pour qu'ils se rendent compte et euh, eh bien que le, le droit euh, est vivant et qu'il euh, qu est appliqué euh, dans ce, dans ce cadre-là le plus souvent. Pour la première fois, ils, ils visitent une seule salle d'audience et donc ils font disons une partie de leur profession et c'est aussi une occasion pour découvrir s'ils ont des vocations aussi mm -hmm. à être avocat, maître ou juge et donc ça c'est intéressant comme, comme on a vu dans, dans, ce, dans cette occasion.